Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Pourquoi je déteste l'immobilier Pourquoi je hais désormais véritablement l'investissement immobilier Et pourquoi vous aussi, vous avez toutes les raisons de détester l'immobilier, surtout si vous rêvez de revenus passifs sans y consacrer une seule minute et passer le reste de vos jours sous les palmiers c'est ce qu'on a dans cette vidéo, avec à l'appui une visite d'appartement, euh, un appartement à qui donc euh, parmi, parmi les à Lyon, par une investisseuse Sandrine basée dans le Vaucluse. Bonjour à vous Sandrine, et donc un appartement et une vidéo qui vous explique voilà pourquoi pourquoi ne pas investir en fait finalement. Ce qui est un peu paradoxal. Alors pourquoi je vous parle de ça alors ah évidemment, c'est une boutade. Je ne suis pas en train de vous faire une annonce et de vous dire que j'arrête l'immobilier puisque c'est ma passion, c'est mon métier. Mais c'est pour faire référence à une vidéo que j'ai trouvée intéressante, euh, faite par euh, quelqu'un qui m'inspire sur Internet, Olivier Roland, voilà, qui, a, qui est entrepreneur à la fois en ligne sur Internet, mais qui est aussi entrepreneur, j'allais dire, dans le dur, qui investit notamment en immobilier et qui vraiment euh, explique eh bien, que c'est un mal nécessaire en fait. Euh, et pourquoi eh bien Parce que on peut penser que l'immobilier, c'est voilà, l'effet de levier, c'est le locataire qui... Rembourse l'argent que vous avez emprunté à la banque et bah, tout se passe bien, les tombent. Sauf que bah, dans la vraie vie, quand on s'y frotte vraiment, eh c'est pas ça en fait. Hein, pas ça. Ceux qui vous disent que c'est du total passif vous mentent. Et en fait, investir dans l'immobilier, c'est comme si vous créiez votre propre société. Avec tout, tous les charmes qui vont avec, donc il va falloir gérer euh, bah, voyez les, les papiers, le notaire, hein, c'est vous qui allez signer ou vous qui, vous avez, qui allez vous faire représenter, mais c'est vous qui allez de toute façon être impliqué tôt ou tard faut quand même vous y pencher un minimum, puisque si c'est raté, bah c'est sur vous que ça tombe, donc euh, bah, il faut vous y intéresser et passer un peu de temps. Donc ça vous prend aussi un peu de bande passante et vous, vous demander où est le risque et si c'est une bonne opportunité de vous acheter ou, ou une fausse bonne affaire. Donc ça, ça vous prend du temps. Il va falloir après euh, bah, gérer de la rénovation, des, des, des travaux. là on passe à côté d'une cloison non porteuse au passage. Il va falloir après gérer vos clients. Hein, vos clients, ben, ce sont ceux qui vous, qui vous payent leur loyer, donc ben, c'est eux euh, qui, dont il va falloir s'occuper. Euh, alors, bien sûr, vous pouvez tout déléguer à une agence, hein, c'est même recommandé, une agence immobilière qui va euh, les gérer, envoyer les appels de fonds, les, les, les quittances de loyer, et une agence qui peut vous dire ben, jusqu'à un montant euh, déterminé ensemble, jusqu'à 200 euros. On, on, on ne vous sollicite pas, vous, monsieur le propriétaire, mais on envoie les artisans qui vont bien, on vous envoie la facture et c'est géré. Bah, sauf qu'il y a de fortes chances que les locataires qui sont en place, ils vous appellent parfois pour un, un ballon d'eau chaude qui a lâché, pour une plaque de cuisson qui ne chauffe plus, pour euh, euh, euh, la pression qui n'existe plus dans les robinets et la douche, pour euh, je sais pas quoi encore, pour un sinistre, alors un sinistre qu'ils ont euh, généré eux-mêmes ou alors un sinistre qui a été généré par le voisin. Et évidemment, bah, c'est vous en tant que propriétaire assuré qui allez vous retrouver concerné. Bon. Donc, quand bien même vous déléguez, vous êtes toujours, ça, ça n'arrête jamais en fait. Hein. Euh, C'est un investissement long terme, euh, sur 20 ans ou plus l'emprunt, et, et pendant toute cette durée, vous allez avoir un minimum de temps à y consacrer et d'attention. Euh, L'assemblée générale qui va vous inviter à son. Euh, enfin, le syndic qui vous invite à son à assemblée générale, l'État qui vous appelle les taxes foncières, euh, des erreurs parfois dans les taxes d'habitation, euh, le comptable qui va vous demander des documents pour imputer les charges, euh, vos taxes, vos frais. Euh, bref, c'est comme créer une entreprise et il va falloir vous y intéresser, vous impliquer un minimum. Et si vous souhaitez déléguer, c'est une bonne idée. Sauf qu'on ne peut déléguer que ce que déjà on sait maîtriser. Hein, si vous dites à quelqu'un euh, « Occupe-toi de ce truc-là ». Eh ben, il va falloir donner quand même quelques directives. Et même un professionnel, euh, même une agence immobilière, si un jour vous avez un impayé ou des dégradations, alors ça ne représente que 2 à 3 de la l'échelle nationale, mais si, vous arrive, si ça vous arrive, bah, ce n'est pas drôle. Mais c'est à vous qui va, qui comble la tâche de bah, euh, suivre le dossier, ou alors vous allez prendre un avocat, bah, là aussi il va falloir euh, trouver le bon avocat et puis bah, il consacrer un peu d'argent si vous ne voulez pas y consacrer du temps. Bref, tout ça pour vous dire que... Hein ceux qui vous font miroiter des revenus passifs sans jamais rien faire de sa vie, vous mentent. Euh, voilà, ça va vous demander du temps et sachez-le. Voilà, sachez-le. Bref, là, je noircis un petit peu le tableau, mais tout ça pour vous dire que ce man nécessaire quand même qu'il y ait même, ça, ça a quand même le mérite de générer des loyers, ça le mérite l'immobilier d'offrir cet effet de levier qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, ou quasiment nulle part, en tout cas pas avec cette force, cette puissance. Donc vous avez toutes les raisons de détester l'immobilier si vous rêvez, je être un doux rêveur de revenus passifs sans jamais rien faire. Vous avez quand même voilà, c'est quand même un mal qui est nécessaire comme on le disait dans la mesure où vous avez quand même de quoi là vous enrichir, toucher des loyers avec euh, l'aide du, du crédit bancaire, voilà. Si ça ne vous a pas dissuadé, euh, je vous invite à aimer cette vidéo, la partager sur les amis qui Bref, comme ça, un peu, voilà. Et à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres exemples de vidéos qui ont nécessité aussi du temps, du travail euh, et de l'attention, mais qui sont des belles opportunités, finalement, au niveau rendement et valorisation sur le long terme pour le patrimoine et qui aident à favoriser la retraite, etc., à prendre un peu plus d'indépendance. très bientôt dans les prochaines vidéos.